Moi je me présente, je suis Mezzo, donc euh, dessinateur, donc demi-auteur. Et moi je suis l'autre moitié de l'auteur, je suis Jean-Michel Dupont, scénariste. J'ai fait appel à Jean-Michel quand j'ai je, quand terminé Le Roi des Mouches, je voulais un petit peu me détendre, donc parler euh, euh, de musique qui est une chose importante pour moi. Et en fait, Jean-Michel, je le connais depuis 40 ans, donc euh, à peu près, ça peut être 35 ou 40, je crois. Un petit peu voilà. plus que 40 même, mais on va arrêter con... à 40. Voilà, voilà on, va, on arrête maintenant. Ce serait toujours 40 jusqu'au bout. <rire> et donc, euh, en fait, j'avais 17 ans, donc c'est un... un vieil ami. Euh, voilà, ouais. et donc euh, j'ai fait appel à lui parce que Jean-Michel est déjà euh, musicien euh, d'une part. Euh, modestement. Et modestement, si tu veux. Euh, et puis bon voilà, euh, moi aussi je voulais parler de musique et, et surtout il aime le blues, il le joue. Euh, donc, euh, et puis il, il a été donc, critique rock à une époque, donc euh, il connaissait bien le sujet. Donc euh, comme j'aime bien les tandems et que mon dessin me prend beaucoup de temps, et si j'écrivais les scénarios, j'aurais je, je, je sorti deux bouquins dans ma vie. Euh, donc non mais j'ai fait appel à lui. L'avantage voilà, et... d'être ami de ce qu'on a depuis très longtemps, c'est que ça, fait, euh, ça permet plus facilement d'obtenir une alchimie. Parce qu'on se comprend facilement, on a déjà des bases, de plein de références communes. C'est sur la musique, mais aussi sur le cinéma, sur la photo, sur le dessin. Et donc du coup, on, quand on veut se dire un truc, on parle tout de suite des références qu'on a en commun. Et donc on peut se comprendre, et c'est aussi pratique de se connaître depuis longtemps, parce que comme ça on peut s'engueuler, mais se réconcilier plus vite aussi. On va dire qu'on sait s'engueuler, <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, et puis parce qu'il y a toujours des tensions, évidemment, quand on est à deux, et qu'on qu essaye de faire une création comme ça. Alors moi, personnellement, quand je dessinais, le dessin c'est assez isolé. Donc c'était une activité principale quand j'étais gamin. Et c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique. J'ai des aînés qui écoutaient beaucoup de musique, j'ai toujours entendu beaucoup de musique, donc ça m'a toujours accompagné quoi, depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu une période de ma vie où j'en ai fait mon activité principale. Euh, okay. voilà, je la pratique toujours, avec plaisir, comme j'ai l'habitude de dire. Je remplis le vase avec le dessin et je vide le vase avec la musique. Voilà. Mais la question au-delà de savoir ce qui, ce qui, pourquoi on s'intéresse à la musique, parce que finalement c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup beaucoup de gens, euh, beaucoup de monde, la plupart des gens là, aiment la musique, et souvent c'est des musiques générationnelles, et donc c'est à chaque génération, voilà, et tout le monde s'y intéresse. La question c'est aussi de savoir pourquoi nous on a envie d'en parler, d'en en parler en BD, en bande dessinée, et euh, bah oui, c'est parce qu'on veut transmettre, des, nous, nos propres, notre propre euh, regard ou notre propre euh, nos propres sensations par rapport à ces musiques, par, par ce qu'elles qu nous, qu nous communiquent comme, comme émotion. Et, euh, et voilà, on a envie de partager ça et on a envie aussi de raconter le contexte de ces musiques parce que ça nous intéresse. Donc quand on a parlé du blues, ce qui nous intéressait, c'était de parler du, du contexte de la ségrégation parce que c'est dans, ce, dans les années 30, enfin début du 20 e siècle, et c'est dans ce contexte qu'est né le blues, et quand on parle de Jimi Hendrix, c'est aussi une manière de parler de l'époque de la contre-culture des années 60, qui est un mouvement politique très fort. Dans les deux cas, ça renvoie beaucoup au racisme, euh, qui sont des problématiques qui sont encore contemporaines malheureusement, très contemporaines même. Et donc voilà, pour nous c'est une manière d'élargir aussi le champ de la musique à beaucoup d'autres choses. Et je rajouterais aussi sur la musique, euh, bah voilà, en fait c'est un peu nos soupirs héros à nous quoi. Je veux dire, le, le, comment, un joueur de blues tel que Robert Johnson ou un guitariste très connu des années 60 euh, comme Jimi Hendrix. Alors, est, on n'est pas dans la Marvel, mais on parle de super-héros en quelque sorte. Voilà. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est euh, comment un super-héros de ce genre-là, en tout cas, naît. Comment la naissance d'un... enfin, d'une icône. Je veux dire, c'est toujours intéressant. Et Pourquoi aussi, ce gamin, euh, en particulier, ces gamins, sont devenus euh, ce qu'ils qu ont été. Et aussi leur face sombre, la face sombre du super-héros. Oui. qui est éclatant, étincelant avec sa cape, et, enfin bon, on exagère, mais, et, mais <rire> derrière, derrière il voilà, y a une part très très sombre et on voit dans, dans la vie de Jimi Hendrix, celle de Robert Johnson aussi, mais là bon, on parle plus de Hendrix, c'est vraiment très très très sombre. Bah, c'est une humaine hein, de toute façon. Voilà. Euh, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que ça, ça raconte une histoire universelle, l'histoire d'un gamin euh, qui vit dans une famille tr très, très très toxique, qui est extrêmement traumatisé et qui trouve sa bouée de sauvetage avec sa guitare, qui s'accroche au manche de sa guitare, qui travaille, qui travaille et qui veut s'en sortir et qui a beaucoup de mal à, à s'en sortir et à s'imposer. Et puis déconstruire le mythe aussi à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on pense que ces gens, on ne pense pas en fait à leur passé et on s'imagine qu'ils sont euh, tellement doués euh, qu'ils se sont mis à la guitare et que c'était tout de suite extraordinaire. Donc c'est de montrer aussi que le travail, oui. le travail derrière, l'accession le, le, le, le, à, à, à ce poste, j'ai envie de dire, c'est euh, c'est énormément, énormément de travail, je pense qu'on l'a montré dans les deux bouquins. Et de doute et de douleur. De, de doute de douleur, mmh. évidemment. C'est très romanesque en plus, ils ont tous les deux des vies très, très particulières. Euh, c'est épais en événements et en, en cicatrices, comme j'ai l'habitude de dire. Donc ils sont très romanesques comme personnages. Donc voilà. Alors c'est moi qui, qui, qui suis allé chercher Jean-Michel pour Robert Johnson. Euh, et c'est lui qui m'a proposé Hendrix après... Parce que vu, euh, c'est très intéressé, on a fait beaucoup de fric avec Robert mmh. Johnson, donc on voulait, non, c'est pas ça du tout. C'est que, euh, Jean-Michel va le dire mieux que moi, mais c'est un diptyque en fait. C'est oui, un en fait, une suite euh, évidente. L'idée c'est qu'on, quand on fait quelque chose qui est très bien reçu, ce qui a été le cas de Love in Ven, très très au-delà de ce qu'on imaginait, euh, et on, on mmh. voit qu'il s'est passé quelque chose et le retour qu'on a des gens nous montre qu'il se passe quelque chose et qu'ils ont aimé quelque chose et ressenti quelque chose de souvent... Enfin, parfois et souvent, même de fort, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, on se dit, il y a une alchimie qui s'est passée entre nous, c'est la première fois qu'on bosse, on, il y a quelque chose qui. une petite musique qu'on arrive à faire ensemble, comme un groupe de rock, ils se mettent ensemble et ça sonne. Donc, ça sonne. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on pourrait continuer et que ça continue de sonner et qu'on retrouve cette petite alchimie, cette petite musique. Mais sans se répéter, sans revenir dans le blues et faire le portrait dans notre bluesman, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, bah, nous, on aime le blues, mais on aime aussi le rock et on aime tous les deux beaucoup le rock des années 60. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, bah, finalement, assez vite, si on retire les groupes, parce que les groupes, c'est plus compliqué à, à, à traiter. À gérer, oui. Bon, donc, un personnage unique, euh, emblématique des années 60, on a, ça arrive très vite, c'est Hendrix, surtout, un personnage romanesque, mort tragiquement comme, euh, comme Robert Johnson, et il s'avère qu'il est mort aussi à 27 ans, donc tout à coup, des points communs, en plus, les personnalités sont assez proches, des gens tourmentés, des gens qui ont eu une enfance misérable, etc. Et donc tout à coup, ce que disait Mezzo, l'idée d'un diptyque germe. C'est-à-dire on, on va raconter un pan de l'histoire américaine, de la musique américaine qui nous plaît, le blues, le rock, à travers un personnage qui, sera, qui va nous guider, qui va nous raconter euh, l'histoire de cette musique. C'est pour ça que Robert Johnson re, re, rencontre plein de bluesmen connus. Et c'est pour ça que Hendrix rencontre plein aussi de musiciens. Et dans la deuxième partie, ça va être encore beaucoup plus ça, parce que il va, ça va être le Hendrix très connu qui va rencontrer les Beatles, les Stones, les Who, euh, voilà, etc. À travers, à travers ça, en fait, il euh, y a, y a tout, toute la bande-son euh, de ma vie. Alors, c'est un fil rouge, euh, comment Jimi Hendrix, mais il a joué avec un tas de groupes, hein, et entre autres, il a, il, a joué, euh, il a fait de la soul, euh, du rhythm and blues, euh, du blues, évidemment. Et tout, tout ça, c'est ma musique. Donc finalement, il a réussi à me convaincre, parce qu'au début, je me disais, oh, euh, comment Jimi Hendrix, oh là là, euh, c'est comme s'il m'avait proposé un livre historique sur Napoléon, tu vois, je veux dire. Donc je me disais, oh là là. En fait, euh, je l'ai redécouvert à, à travers le, le, le projet que m'a proposé Jean-Michel, parce que j'ai lu des choses et son scénario, et puis je l'ai réécouté, et j'ai compris pourquoi euh, il avait pris tant d'importance, si, si tu veux, au niveau musical. Et puis moi, ça me permet, si tu veux, de faire des portraits. Alors c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire puisque j'ai pratiqué de la fiction jusqu'ici mais euh, un exercice de, de, de, de portraitiste enfin, avec, euh, avec humilité hein. mais euh, de gens que j'aime beaucoup tu vois je veux dire enfin, bon, voilà. et, et moi mon boulot en tant que scénariste c'est pas seulement de trouver un sujet et de raconter une histoire mais aussi de raconter quelque chose qui puisse être un support pour le dessinateur donc d'écrire de, de, pour lui pour lui donner une base sur laquelle il va pouvoir s'exprimer donc du coup je pense forcément à sa manière à sa manière de dessiner, à ce qu'il aime dessiner, à ce qui l'inspire, etc. Et, et comme il est à la fois extrêmement réaliste, mais qui peut être aussi extrêmement onirique, euh, partir dans, dans, dans des espaces de même fantastiques, etc. Le sujet de Hendrix, c'est la manière dont j'ai essayé de le traiter, était, aussi, était fait aussi en fonction de ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour lui donner... Non, mais parce que moi, c'est mon intérêt aussi à ce que lui soit le plus inspiré possible et donne le meilleur de lui-même. C'est comme écrire un, un texte pour un acteur en, sachant, en connaissant sa personnalité et, et, sa, et son style. Et donc, euh, voilà, moi, j'essaie de travailler aussi, par exemple, sur Hendrix, en développant les parties, en mettant beaucoup de lyrisme, d'onirisme, en, en ouvrant des en sortant souvent du chemin du réalisme, en ouvrant, en glissant vers l'onérisme, le, vers le fantastique et tout ça pour que lui après il puisse s'engouffrer là-dedans et s'exprimer complètement et, et, et inventer, et s'approprier les choses, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a beaucoup de parenthèses comme ça, qui sont des, des parenthèses, soit qui sont déjà dans le scénario, soit qui sont très très enrichies par lui, et soit même il rajoute des choses, même des cases, voilà, et ça c'est très important. En plus, avec le, le psychédélisme qui va arriver dans le deuxième tome, je pense qu'on va partir vers des choses euh, euh, plutôt folles, quoi. ça, ça, ça, ça, ça m'excite beaucoup. Euh, et puis encore une fois, c'est euh, mon enfance, c'est les années 60, hein, puisque voilà, j'ai l'âge d'avoir vécu dans les années 60, euh, et c'est important de parler de cette, de cette, cette période. Alors, ce, ce serait dommage de traiter euh, le Swinging London, euh, l'avènement du, du pop art en Angleterre, et surtout le psychédélisme en noir et blanc. Le noir et blanc, en fait, ça correspond évidemment au blues qu'on a, a pratiqué avec Robert Johnson. Et là, c'est le, le, le côté sombre de sa vie, son enfance qui n'est pas facile, tout le monde l'aura compris. Et euh, c'était. Donc, c'est un peu son blues, en fait, avant de. Et donc, en noir et, le noir et blanc nous paraissait euh, évident pour la première partie. Et la deuxième, par contre, j'ai l'habitude de dire, c'est comme, une, comme un, un bourgeon et une fleur qui, qui s'ouvrent et elle t'envoie ses pétales à la gueule, quoi, tu vois, je veux dire, et le psychédélisme correspond à, à tout ça, et je voyais mal comment ne, ne pas traiter cette partie euh, lumineuse de sa vie, ça, ça, ça a été très court, mais ça devient lumineux, je veux dire, en noir et blanc, je, je, voilà. Et c'est pas moi qui ferai les couleurs, si la question vient, euh, j'espère que ce sera euh, la même personne, euh, Véronique Doré, qui a fait euh, les couleurs pour le roi des mouches. Dans le Vain, euh, la, la question c'était qu'il y avait que des fragments en fait de vie, donc il fallait euh, essayer de se débrouiller pour raconter une histoire quand même assez complète et assez riche, euh, tout, en, euh, tout en masquant un peu les trous, euh, là c'est un peu différent, il y a beaucoup beaucoup de documentation sur la vie d'Hendrix, en particulier sur la deuxième partie de sa vie, donc ce qui sera dans le volume 2, où il y en a un moment de choses. Donc là, euh, il y a tellement de choses et tellement de choses intéressantes, éclairantes sur le personnage, sur sa musique, euh, et de rencontres euh, d'autres musiciens qui sont intéressantes à montrer, euh, de choses à raconter sur l'époque, que bon, bah, l'idée voilà, c'est de faire un truc plus long. Et, euh, et d'ailleurs au départ on voulait faire un seul bouquin, avec la première partie en noir et blanc et la deuxième partie en couleur, et finalement pour des questions de timing on l'a coupé, mais finalement ça revient au même, on a quand même deux bouquins qui, qui chacun peuvent vivre de leur côté, d'un côté c'est comment Hendrix est devenu Hendrix, et la, la, la deuxième partie c'est... Quand il est devenu Hendrix, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il s'est passé quelque chose qui n'était pas aussi euh, joyeux que ce qu'on peut croire, et qui s'est terminé ouais. tragiquement en plus. Et le... Oui, et je rajouterais que euh, 200, puisque en tout ça fera à peu près 250 pages, euh, 250 pages de ce dessin très dense et tout, etc. J'avais un peu peur que ce soit indigeste. Et puis aussi euh, ma vitesse de croisière. Moi, je suis un. J'ai besoin d'un tar, tarmac de, de 10 km pour décoller, je ne suis pas un hélicoptère. J'ai l'habitude de dire que je suis plutôt euh, un marathonien euh, qu'un sprinter de 100 mètres. Mon dessin ne mon, mon dessin me permet pas d'aller très très vite. Et puis euh, j'ai choisi ce métier pour la liberté qu'il me, qu qu me donne. Et quand je n'ai pas envie de dessiner, je ne dessine pas. Voilà, Je ne rentre pas avec l'idée d'une idée, euh, de, de, de, idée, idée stacanoviste des choses. Donc euh, j'attends d'avoir un peu d'inspiration et, et, et que ce soit fluide dans ma tête pour dessiner. Donc effectivement ça prend beaucoup de temps. C'est très très chronophage de faire, euh, c'est à la fois un roman, un roman graphique si vous voulez, euh, mais il ne faut pas oublier que c'est historique aussi. Donc on, on est obligé de faire euh, les bonnes guitares pour respecter l'icône et les gens qui le connaissent. Et il y a beaucoup beaucoup de fans euh, qui vont lire ce, certainement ce livre. Des fans d'Hendrix, hein, et ils sont, ils sont très, très, très. C'est des gardiens. Il faut vraiment faire la guitare au bon moment, euh, et il a changé de guitare constamment, enfin, bon, bah, de lieu. Ce le qui bon est ampli. très complexe. Ce qui est ouais, le bon ampli, euh, bon, voilà, les portraits. Donc, c'est extrêmement chronophage. C'est pour ça qu'après, j'arrête de faire des BD <rire> historiques, et je me remets à la fiction. Alors, je pense que l'idée de la chanson de la vie, c'est un peu compliqué, c'est comme les classements, etc. Donc, je vais me baser sur la première qui me vient à l'esprit, et je me dis, ça doit être celle-là. Et une chanson qui est très importante pour moi, c'est une chanson euh, que j qui était un tube dans, en 70 qui s'appelle All Right Now, d'un groupe qui s'appelle Free, qui était un groupe de, de blues rock anglais qui a eu son heure de gloire. Et, euh, et, euh, et c'était une chanson qui m'a beaucoup touché. J'étais en Angleterre et, et j'ai découvert euh, la liberté. Euh, la Liberté, c'était l'adolescence, le début de l'adolescence et j'ai écouté cette chanson en boucle. Il y avait une autre chanson qui était un tube à l'époque aussi, c'était Lola des Kings. J'allais dire, alors tu as et, la boucle, Et, et fini, ces deux ou... chansons sont des chansons qui m'ont accompagné toute ma vie et que je pourrai écouter toujours très très longtemps après, avec toujours le même plaisir, avec les mêmes frissons, c'est curieux, mais je m'enlache que tu en as dit deux, je vais en dire deux. Donc Lola, parce que je veux dire, j'y pensais au moment où il l'a dit, parce que j'ai mis très longtemps à comprendre le contenu, de, de, de, de, de, de j'ai trouvé la mélodie euh, vachement belle. Encore une fois, je l'ai écoutée très jeune, et puis plus tard, euh, j'ai compris le texte, et ça a, encore, ça, ça a pris encore beaucoup plus de force. Alors je ne vais pas traduire le texte, euh, les gens le feront. C'est souvent ce qu'on qu n'attend pas. Sublime chanson, bien sûr, mais je vais aussi dire euh, My Generation, par exemple, des Who. Parce que c'est euh, c'est peut-être la première fois sur une platine euh, de mes grands frères que j'ai euh, de mes aînés du moins et que j'ai entendu un, un son aussi euh, électrique et euh, pour moi les OU c'est vraiment un, un des groupes phares.